L'entretien avec le dessinateur turc que vous allez voir a eu lieu le samedi 19 octobre 2019 dans les locaux de la FNAC de Lausanne en Suisse. Comment fait-on pour réaliser sa première bande dessinée à seulement 16 ans oh, C'est la passion. Euh, J'ai dessiné depuis tout petit. Euh, quand j'étais tout petit, mes, mes parents passaient des longues soirées chez des amis à jouer aux cartes. C'était leur passion. Et, euh, ils me tapaient dans un fauteuil avec une planche découpée en rond comme ça, pour que ça, ça, ça m'entoure. Ils me donnaient des, des papiers, et des crayons. Et voilà. Je, je j'ai commencé comme ça quoi. je faisais des petits camions, des, des grues, j'ai toujours été intéressé par ce qui est technique, donc je suis parti comme ça, petit à petit, et puis quand j'ai eu, quand j'étais adolescent, euh, pour m'amuser, j'ai fait une petite BD de... j'étais arrivé à, crois, 18 pages, je ne travaillais pas beaucoup à l'école, je dessinais beaucoup, et... Euh, sans rien me dire, ma mère a envoyé ces pages à la rédaction de Spirou, c'était Yvan Delporte qui était rédacteur à, à l'époque, et il a répondu, j'ai toujours la lettre d'ailleurs, et il m'a demandé de passer voir Maurice Rosy, qui était le directeur artistique, qui m'a donné des bons conseils, et qui m'a dit, euh, tiens, ben, si ça t'intéresse, viens passer quelques jours au bureau de dessin, comme ça tu verras des planches des, des grands auteurs, comme Franquin, Gigi, etc., tu verras comment c'est fait, etc., et donc euh, j'ai dit oui, oui, tout de suite, et je, puis je suis allé, et je, je me suis incrusté. Donc euh, c'était fini les études, là, c'était la BD. Vos parents vous ont toujours soutenu Oui, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très compréhensive et qui, qui voulait absolument me pousser dans, dans la voie qui, qui était la mienne. Tu t'inspirais d'autres personnages pour tes bandes dessinées oh, ben, Je m'inspirais, par exemple, la, la, cette première histoire que, que ma mère a envoyée à Spirou, euh, je l'avais fait se passer dans une jungle genre euh, palombie, comme dans le nez du marsupilambie. Il y avait des personnages qui ressemblaient à des personnages de BD, forcément, j'étais influencé. Et donc j'ai dû corriger tout ça après, essayer de trouver ma propre voie. Comment s'est passée ta rencontre avec M. De Groot Eh bien justement, De Groot, il, il avait travaillé au, bureau de, au studio de dessin, comme il était, il avait six ans d'avance sur moi, euh, avant ça et euh, on, il avait gardé des amis dans, dans ce studio et donc quand, quand j'ai terminé mon service militaire, je suis retourné voir les copains du studio et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, beaucoup d'affinités sur beaucoup de sujets et on, le, le même amour de, de la BD et notamment des dessins animés américains de l'époque, Tex Avery, etc. On aimait l'humour Nonsense. Et voilà, on, on, on s'est associé à partir de ce moment-là. Je lui ai donné un coup de main sur une série qu'il faisait dans, dans Pilote à l'époque, qui s'appelait 4 fois 8 égale 32, l'espion caméléon, sur scénario de fret. Et euh, ben, de fil en aiguille, euh, comme euh, il fallait quand même qu'on en vive, euh, il fallait trouver autre chose. Et euh, La première idée qui nous est venue, c'était Robin Dubois. Après avoir vu un, un film de Robin Dubois avec Erol Flynn, et ça nous avait fait rire parce que c'était tellement, tellement décalé, euh, c'était théâtral euh, et on se dit « Tiens, pourquoi on ne ferait pas une, une caricature de, de Robin des Bois ?» On va l'appeler Robin des Bois et voilà, c'est parti. Contrairement au vrai Robin des Bois, celui-ci et le shérif vont boire des verres ensemble. C'est l'ambiguïté qu'il y a toujours dans les séries humoristiques, c'est que les personnages doivent pouvoir servir à beaucoup de choses. donc. Euh, Parfois, il y a des contradictions. C'est évident que parfois, il, il, pour la, à la fin, ils vont tout le temps boire un verre au bistrot ensemble, alors qu'au départ, le, le, comme le Robin Dubois est inspiré de Robin Dubois, c'était un bandit qui, qui volait les riches pour, pour donner aux pauvres. Mais c'est l'inspiration qui, qui vient comme ça petit à petit et qui, qui fait qu'on trouve des voies. C'est comme avec Léonard, au départ, euh, on s'était dit, on va faire deux, trois histoires où on va reprendre les vraies euh, découvertes de Léonard de Vinci et on va les, les tourner en dérision, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on on on était tombé sur une mine d'or. C'était un personnage comme il était en avance sur son temps. On lui a fait découvrir toutes les inventions modernes, ça peut aller du, du GSM au, au GPS, etc. Archimède, Léonard de Vinci, Romain des Bois. Vous étiez bon en histoire à l'école Quand le professeur était passionnant, oui. <rire> Parfois, on a des professeurs d'histoire qui sont super chiants, donc on n'a pas envie de les écouter. Mais euh... je suis toujours assez intéressé par l'histoire en général, oui. oui, oui. Mais toujours envie de tourner tout en dérision. <rire> Est-ce qu'il y aurait d'autres personnages historiques qui vous intéresseraient Oui, mais... Euh... Il ne faut pas que ce soit trop historique non plus, parce que, par exemple, euh, Léonard, si on, si on regarde bien, euh, il vivait à la Renaissance, où les, cons, les costumes et tout ça, c'était très, très compliqué. Donc, euh, je ne voulais surtout pas me lancer dans, dans des trucs comme ça. Donc, je l'ai plutôt repassé, replacé à une époque moyenâgeuse où, où on pouvait faire des trucs plus simples. D'ailleurs, si vous regardez Le Disciple et Léonard, leurs vêtements sont ultra simples. Hein. Le disciple, il, sa ceinture, c'est une ficelle. Euh, Léonard, sa barbe cache tout. <rire> Donc voilà, <rire> c'est un côté un peu paresseux chez moi. Comment se sont passées tes recherches pour les costumes sur Robin Dubois Non, en fait, pour moi, le Moyen-Âge, ce pays, c'est le genre et c'est Louis. Je suis parti de ça. Et je pense que de gros témoins, on a toujours été influencé par ces auteurs-là. Bon, quand j'ai dessiné Léonard, la couleur de sa robe, par exemple, c'est la, la couleur de l'enchanteur omnibus dans, dans Jérôme Pirelouis. C'était inconscient, mais c'est comme ça. C'est des petits trucs, des petites influences on, dont on n'est pas conscient toujours. Est-ce qu'il est arrivé que vous proposiez des gags à M. de Groot C'est assez rare, quelques-uns, oui, mais on peut les compter sur les doigts de la main, des mains, <rire> peut-être. Non, moi je suis plus dans le visuel, dans le, dans le mouvement, dans les expressions. Les seules choses que je, que je trouvais, c'était le, le les calembours du chat, dans Léonard, où il, il fait toujours des, des calembours sur l'histoire qui se passe, de jeunes mots. Euh, ça ça j'aime bien, j'aime bien, ça, ça, c'est ma, ma touche, la touche que j'ajoute. Et les gags Cunégonde, la femme du shérif dans Robin Dubois, s'est inspiré de faits réels ça, je suppose que ce sont des fantasmes de, de, de Grot. <rire> Avez-vous eu des gags qui ont été refusés euh, Très rare, parce que on, on fait partie de cette vieille école qui, qui s'est fixée des de bonnes limites. On sait, on sait qu'il y a un public qu'il ne faut pas choquer, euh, et donc euh, je n'ai pas, pas de souvenir que ce soit arrivé. Si. Euh, à une époque, euh, Léonard était replacé dans un journal hollandais. On travaillait pour, euh, pour ce journal qui a sauvé Léonard, d'ailleurs, après la, la faillite d'Achetalon Magazine. Et là, on avait fait un gag où euh, Léonard disait aux disciples Voilà, j'ai fait cette machine-là, mais vous ne touchez surtout pas au bouton. Évidemment, le disciple, quand Léonard est parti, ne peut pas s'empêcher. Il pousse sur le bouton et on voit à l'horizon un champignon d'une explosion nucléaire quoi, et un fil qui va jusque-là. Et là, euh, le journal n'a pas accepté ça, parce qu'ils étaient plutôt tendance pacifiste, et on a dû remplacer ça. Bon, c'était l'ennui qui tombait, mais bon, en plein jour, c'était moins fort. Comment s'est passée la reprise du personnage de Raymond Machereau, Clifton Clifton, pour, pour Bob et pour moi, c'était un personnage mythique, une BD. Euh comme euh, Gilles Jourdan, Spirou, euh, les, Le, le Jean-Pierre louis donc une, une DBD qui nous inspirait. Et, euh, Clifton a été d'abord repris par Azara pendant un épisode qui a fait de Lazara, lui. Il n'a pas fait de concession, il a fait dans son style, et euh, ça n'a pas marché, donc Grec, qui dirigeait Tintin à l'époque, il nous l'a confié. Mais alors, à ce moment-là, comme on admirait l'œuvre de machro on s'est dit, bon, il ne faut pas s'en écarter. Pour nous, c'était sacré. Donc on est parti de l'imitation de son style. Quoi. Et après, ça, ça a évolué un petit peu. Puis je je, je l'ai dessiné dans le... à ma manière, mais ce n'était pas une transition brutale. Et ça a bien fonctionné pendant longtemps. Dans chaque BD, il y a une femme dans l'ombre qui s'occupe des héros que ce soit Cunégonde, Mathurine Montorchon de la serpillière dans Léonard, ou encore Miss Patridge pour Clifton. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours la femme le chef. Comment se passe ton travail sur une histoire telle que Clifton Tu reçois l'intégralité de l'histoire ou juste quelques pages Alors quand je travaillais avec De Groot, je, je la recevais par petits bouts, donc je savais pas comment ça allait se terminer. Bob me faisait des croquis, c'est la grosse différence avec Zidou. Et euh, le premier que j'ai fait avec Zidro, j'étais étonné parce qu'il m'avait dit qu'il travaillait dessus. Et puis un jour, j'ai reçu l'histoire complète. J'étais vraiment dérouté parce que ça ne m'était jamais arrivé. Mais en plus, je trouvais que l'histoire était vraiment excellente. Mais je, je devais faire tout un travail supplémentaire d'imagination pour, pour voir les séquences alors que ce n'était pas des croquis. Quoi. Mais c'est très intéressant parce que quelque part, c'était très stimulant. Combien de temps passes-tu sur une planche ça dépend de la planche. Euh, parfois il y a une planche où c'est que des, des gros plans et des dialogues, donc euh, ça, ça peut se faire sur une journée, quoique maintenant j'ai un peu perdu ce rythme-là, mais il y, y a des... des... J'ai fait une page euh, pour l'album qui va sortir euh, prochainement, non, que je suis en train de faire. Donc, euh, Comme j'ai deux albums d'avance, il faut que je m'y retrouve. Euh, c'est un concert de rock. On a un invente le concert de rock. Et c'est vu de l'intérieur de la scène, donc euh, on a les musiciens en premier plan. Le plan suivant, c'est toute la foule. Comme je suis maniaque, j'ai dessiné plein de personnages. Évidemment, ça, ça devient de plus en plus simplifié euh, en reculant. Mais donc ça, ça m'a pris une bonne semaine. Donc il faut savoir gérer tout ça. Tes euh, bon. projets euh, bon, Dans le dernier Clifton qui est sorti, on a annoncé le suivant. Mais euh, Zidrou, je ne vais pas dire qu'il était en panne d'inspiration, il travaille pour tellement d'auteurs qu'il est un peu débordé, donc euh, euh, on, on privilégie Léonard pour le moment, euh, mais probablement que l'année prochaine je vais m'y mettre et je vais le faire en une fois. Si tu étais un personnage de BD, lequel aimerais-tu être euh, De bande dessinée, euh... oh, j'aimerais bien être le chat dans Léonard. <rire> oui. euh, et le dessin animé, ce serait la fée Clochette. Voilà.